Oh, ça sonne. Oh, Et... oh là, là Il est triste, lui. Il est malheureux, ce garçon, là. Pouf chaton. Oh là. Oh. Quoi Des blâmes C'est quoi cette communauté avec des blâmes Quoi ouais. bon. On va couper le son. Moi je me dis, quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on sait ce qu'on sait, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Allez, c'est expresso. Allez, on va commencer par une info importante. C'est peut-être déjà trop tard, mais si vous êtes intéressé par Marvel Championships, les stocks semblent avoir été refloués, mais bon, euh, pour une quantité qui ne devrait peut-être pas survivre au week-end. Alors n'oubliez pas de poncer le lien qui est juste en dessous de la vidéo, hein, parce que à mon avis la rupture vous guette déjà. Et voilà, c'est déjà fini pour les sorties de FFG de la semaine, on va passer à Edge avec Catan en version Voyager Galactique. C'est un jeu indépendant de l'univers Catan dans lequel vous parcourez les étoiles afin de développer votre civilisation. Donc, c'est pas un add-on, hein, on est bien d'accord, et puis ce sera au prix éditeur de 7,99€. Vivement la mort de la pièce de 1 centime pour qu'on arrête de nous sortir des prix à la con. Hélas, c'est déjà aussi fini pour Edge, puisque je suis désolé de vous annoncer que Evil Heights est reporté. On en reparlera sans doute via notre bosque national qui ne devrait pas rater une licence que tu lues. Allez, sans transition, on passe chez Légion Distribution. Vous avez vu, je fais des Alexandrins, c'est la classe. On va retrouver Skytear, hein, qui est un jeu de figurines à base de cartes aspirées des jeux vidéo MOBA. En gros, vous avez des tours à défendre et puis ben, ça envoie des vagues successives pour tout détruire. Un petit peu à la League of Legends, ça met en scène des dizaines de héros issus d'univers fantastiques. Alors, je sais que c'était en rupture, mais je peux vous garantir que Legion en a reçu un bon petit stock en plus en VF... Donc ça va être dispo normalement vendredi ou samedi, lâchez-vous et puis soyez vigilants, la vidéo de présentation est pour ce week-end sur la page, alors abonnez-vous pour en savoir plus sur ce game ultra dynamique et qui offre une densité de combos plutôt originale. Ce sera au prix de 59,95€ chez mon partenaire Philibert et le lien est bien entendu sous cette vidéo Joraku est un jeu de contrôle de zone à base de prise de pli. Les joueurs tâcheront d'accumuler le plus de prestige afin de diriger le Japon de l'ère Sangoku en prenant le contrôle des régions sur le chemin de Kyoto. C'est un jeu à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure pour 3 à 4 joueurs. C'est édité par Nuts Publishing et ce sera au petit prix de 13,95€. Chez Renegade Game Studio, on retrouvera le Renard des Bois Duo, qui est un jeu coopératif à communication restreinte pour deux joueurs. Alors, reprenant les mécanismes de euh, Renard des Bois dans une ambiance plutôt conte de fées. la boîte contient un plateau de forêt, 30 cartes, 27 jetons, des gemmes, des forêts épiques, euh, bah forcément une règle du jeu. Ce sera à partir de 10 ans pour des parties de moins de 30 minutes, pour deux joueurs à 13,50€. Allez, on passe au grand méchant, mais qui a tout compris, vous avez bien reconnu Games Workshop. Et on commence avec Éveil Psychique, le bien suprême. Alors, ce livre de campagne propose tout un éventail de nouvelles règles pour la faction des Taux, Empire et Steeler Cult. Le dit livre de campagne narre également les défis inattendus qu'on dû relever les flottes d'exploration de la cinquième sphère d'expansion en s'aventurant par-delà le nexus stellaire. Dans les 80 pages de ce book, bah, vous allez retrouver le contexte historique euh, des Tau, hein, qui sont à la recherche euh, d'alliés pour le bien suprême. On va également retrouver euh, des missions qui vous permettront de recréer des batailles euh, plutôt décisives, des règles euh, d'armée étendues pour les factions Tau, Empire, euh, Astra, Militarum et Genestealer Cult, avec traits de seigneur de guerre, stratagèmes, reliques et pouvoirs psychiques. Et là, bah, j'ai juste envie de dire... C'est pas trop tôt. Mmh. Donc pour accompagner tout cela, on aura une impression du commandeur Shadowson. Euh, elle sera dans son exoire mur XV-22, recourant à des systèmes de visée avancés et à sa technologie de furtivité. Ses éclateurs à fusion se rient des blindages les plus lourds. Ses nacelles de missiles éventrent les véhicules légers et son lance-fléchette d'échiquette qui compte s'approche. C'est plutôt sympa. Elle vous sera proposée accompagnée de deux drones et avec une conversion tête nue ou casquée. Perso, je préfère la version avec le casque que je trouve très classe. En opposition, on aura Keller Morph hein, qui est une figurine des euh, légendes populaires du culte de Janice Stiller. Pour l'ennemi, ben, c'est une source de crainte, un anarchiste oni qui cherche à saper le fondement de la civilisation. En réalité, la nature de Kellermorph est tout autre. C'est un bioforme créé dans le seul but d'exploiter la psychologie des mortels, un tueur de sang-froid, se faisant passer pour un pistolero légendaire dont les exploits inspirent des générations entières de révolutionnaires. Allez, il est équipé de trois euh, automatiques euh, libérators autant qu'il a deux bras. Ben bah, oui. Et puis il a bah, un poignard cultiste. Bon, c'est pas ma cam, mais j'aime bien l'histoire du euh, ben bah, je vais sortir mon troisième bras pour te servir ton petit déjeuner. Les parents me comprendront. Allez, il sera au prix de 22,50 alors que Shadow, eh ben, elle, elle vous coûtera 35 euros. En parlant de culte, vous aurez également droit à un starter collecting avec un codex genestiller Cult, un acolyte Icon Ward, 5 acolytes hybrides, 10 néophytes hybrides et un Achille Rich Grunner. 112,50€. Bon, c'est un petit peu chaud, mais franchement, je trouve que le buggy, il défonce sa mère. Allez, on passe aux sorties Titanicus. Et là, c'est simple. Games Workshop France ben s'est pas fait chier ils ont rien traduit de la news et vu que à chaque fois ben, vous me reprenez sur ma prononciation au niveau des boîtes en anglais eh ben il y aura de ça Ce sera au prix bien flippant de 120 euros et euh, avec ça, bah, vous serez certain de trouver personne pour jouer avec vous. D'ailleurs, pour 40 euros, vous pourrez ne pas ajouter la Manufacturum hein, qui contient 26 éléments de terrain de champ de bataille pour accueillir vos parties d'Adaptus. Titanicus. ces éléments peuvent se combiner avec les autres kits de terrain d'adaptus titanicus c'est plutôt sympa si vous avez déjà fait la bêtise d'en acheter plein bon allez j'arrête de faire le gros con on va également trouver pour 70 euros le War Bridger nemesis titan avec canon sismique et canon vulcano et éclateur laser un joli programme quand même Bon, c'est clair, c'est une pièce qui envoie du lourd, d'autant plus qu'elle est sur un socle ovale de 105 par 70 mm. Le Titan Nemesis a pour rôle l'appui feu lourd. Il comporte une arme de Warlord sur, euh, directement imposée sur la carapace hein, et une arme de River en guise de bras. Et comme il en a deux, eh ben ça en fait deux. En gros, d'une taille intermédiaire euh, à celle des euh, Rivers et des Warlords, bah ce Titan est un choix tout trouvé pour ceux qui désirent conjuguer la puissance de feu et la polyvalence. Allez, Le Shadow euh, en Iron euh, va également compléter la gamme, tout comme le Command Terminal et les Décalcomanies Legio qui viendront en conclusion. Voilà, je vous remercie pour... Euh L'intérêt de plus en plus grandissant que vous apportez à cette formule de l'Expresso, n'hésitez pas à partager un maximum et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous l'avez vu, juste ici, il y a les décors de MyScenary. Je vais faire une vidéo de présentation. On est en train de travailler à la fois sur un catalogue, mais aussi sur une full table pour pouvoir vous montrer la façon dont on peut agencer les choses. Et puis, bah, on vous proposera, j'espère, des prix engageants. Donc, n'hésitez pas hein, à vous abonner. Et puis, bien entendu, je solliciterai la communauté. Je vous préviendrai hein, les joueurs de Star Wars et lorsque ce petit catalogue sera disponible. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets bah, parce qu'il n'y a que ça. Pour produire type d'en face, allez à très bientôt. Ciao